Alors c'est donc ça la vie, une bulle, une horrible bulle, vous ne la supportez plus, hein. vous ne l'aimez plus, vous hésitez à mettre fin à vos jours, et bien entendu, à supprimer cette bulle de votre vie. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là, aujourd'hui nous vous proposons une nouvelle bulle de chat qui est exactement deux poissons, non pas un, mais deux poissons Mais Golden, de où vient le poisson C'est une question légitime. De où vient le poisson Ce poisson vient d'une map Counter-Strike qui s'appelle CS Militia. Regardez ce merveilleux poisson nager dans son état naturel avant d'être pêché pour être mis sur vos têtes, mesdames et messieurs. Mais donc, il nous faut les CSS contents et c'est formidable parce que, justement, il ne faut pas les CSS content. Vous pourrez tout télécharger librement et vous aurez directement votre poisson prêt à l'utilisation. Mais Golden, sur quel mode de jeu je peux l'utiliser Évidemment, vous pourrez l'utiliser dans n'importe quel mode de jeu qui utilise ce Chat Indicator. C'est d'ailleurs pour ça que nous l'avons testé dans le Sandbox, le Dark RP et le mode de jeu Trouble in Terrorist Town. Vous pouvez également le tester dans d'autres modes et nous le signaler. Mais quand puis-je utiliser le poisson Vous pouvez utiliser ce poisson n'importe quand, pas seulement pour le 1er avril. Il vous suffit juste de l'installer et vous l'aurez. Alors comment avoir ce merveilleux script Eh bien justement, pour l'obtenir, vous avez juste à appuyer sur le bouton pour le télécharger. Ce n'est pas merveilleux Vous avez juste à vous abonner à cet add-on. Voilà. Et maintenant, grâce à ceci, vous pourrez profiter de cette merveilleuse de chat. Et évidemment, tout ça gratuitement. Tout ça pour un poisson, gratuitement. Alors n'hésitez plus, abonnez-vous dès maintenant à ce script.